Bonjour à tous et bienvenue sur Indiète, la chaîne qui vous donne la pêche. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de la saga Motivation, le but que vous restiez motivé quoi qu'il arrive jusqu'au bout de vos objectifs, jusqu'à l'atteinte de votre poids souhaité, Finis les échecs et surtout fini les régimes à gogo. Dans cette saga, nous avons abordé le protocole qui vous permet de travailler votre motivation sur la durée. Nous avons aussi vu la liste des aliments amis à choisir en cas de craquage. Et aujourd'hui, nous allons voir quels sont les outils secours. Je les appelle les outils secours car ils vont vous permettre d'avoir une solution pour faire face aux périodes difficiles à risque de démotivation. Rappelez-vous que dans ce cas, pour booster votre mental, la première des choses que vous devez faire, c'est relister les bénéfices que vous obtiendrez une fois votre objectif atteint. Comme par exemple confort dans vos vêtements, confort respiratoire, confiance en vous, etc. Nous allons donc voir aujourd'hui quels sont les outils à utiliser en cas de besoin dont le but est de pouvoir maintenir un équilibre alimentaire dans vos assiettes en toutes circonstances. Je vous propose donc plusieurs outils répertoriés euh, par rapport à trois situations différentes. La première situation ça peut être le manque de temps, euh, la fatigue ou pas envie de cuisiner. Là, on va utiliser certains outils pour pallier à cette situation. Deuxième contexte, ça peut être le manque d'organisation et ou manque de motivation. Et troisième contexte, on va parler du stress et des compulsions alimentaires. Voilà, quoi faire en cas de... Pour euh, la raison manque de temps ou fatigue, euh, sachez que c'est plus long de faire cuire des pâtes ou du riz, plutôt que d'ouvrir un bocal de légumes ou même de couper une crudité. Donc les outils secours que je vous propose, c'est d'avoir toujours en stock euh, certains aliments, euh, des aliments diététiques ou en tout cas qui vont faire partie d'un équilibre alimentaire et qui sont vraiment faciles à préparer. Donc d'avoir toujours un panel de crudités dans son frigo selon la saison, ça peut être des tomates et des concombres l'été, ça peut être des petits champignons l'hiver ou l'hiver ça peut être aussi, vous savez on peut trouver des betteraves cuites sous vide. Ensuite, d'avoir toujours des bocaux de légumes, que ce soit des bocaux de haricots verts, des bocaux d'épinards ou alors si vous êtes plutôt sur la version surgelée, des légumes euh, prêts à l'emploi en surgelée, donc des petites carottes déjà coupées, des petits bouquets de chou-fleur. L'inconvénient du surgelé, c'est qu'il va mettre un peu plus de temps à la cuisson. L'avantage du bocal, c'est que voilà, vous l'ouvrez, vous le faites chauffer ou vous pouvez même faire des haricots verts froids en vinaigrette. C'est très très très rapide. En ce qui concerne euh, le groupe d'aliments euh, viande, poisson, œufs, les œufs c'est très rapide à faire. Un œuf au plat c'est hyper simple. Bien sûr les les, les tranches bah, de jambon, de saumon fumé, euh, le thon en, en miettes ou le saumon miettes à mettre dans une petite salade verte déjà prête à l'emploi euh, en sachet. Voilà, tout ça, ce sont des choses qui vous permettent vraiment de vous préparer un repas à base de protéines, à base de légumes. Et pour le féculent, si vous n'avez pas le temps de faire cuire quelque chose, comme on le disait tout à l'heure, finalement c'est un peu long, entre le temps de chauffe de l'eau, puis le temps de cuisson de l'aliment, vous pouvez tout simplement avoir toujours en stock des petites biscottes ou des petites tranches de pain sous vide, des petits pains de campagne, voilà de façon à avoir toujours une assiette équilibrée avec un légume, un féculent et une protéine selon si vous avez mangé des protéines le midi ou pas. D'ailleurs, vous pouvez aussi réaliser des sandwichs maison. C'est très équilibré un sandwich maison. Deux petites tranches de pain de mie, des petites rondelles de tomates, un petit peu de jambon ou de saumon dedans. Et voilà, vous avez un repas pratique, plaisir, parce qu'on aime bien quand même manger un sandwich et puis du coup diététique. Alors, en ce qui concerne euh, des situations, vous allez retrouver avec un manque d'organisation. Souvent par manque de temps aussi, mais ça peut être aussi par manque de disponibilité euh, parce que vous avez une période plus chargée au travail, parce que voilà, c'est des vacances et que vous faites plus de sorties, plus d'activités en famille, etc. Peu importe la raison. En tout cas, vous allez vous retrouver désorganisé par rapport aux achats, par rapport à la réalisation des menus et donc plus souvent en train ou d'acheter euh, un repas traiteur, de commander une pizza par exemple, enfin voilà, sans faire de clichés, mais voilà. Dans ce cadeau là ce que je vous propose, c'est de prendre le temps, quand vous l'avez, euh, à une période où c'est un peu plus facile, de réaliser une semaine de menu avec la liste de courses euh, associée. Une semaine de menu, vous pouvez partir sur un menu euh, plutôt pratique, avec des choses faciles à préparer, ce qui va vous permettre, quand vous allez vous retrouver dans cette semaine un peu boost. Euh, euh, voilà hop vous sortez votre petit menu avec votre petite liste de courses. vous pouvez même commander un drive aujourd'hui ça se fait beaucoup et du coup ça vous permet vraiment un gain de temps comme ça vous avez la disponibilité euh, mentale au niveau de la réflexion pas besoin de réfléchir au menu c'est déjà prêt vous l'aviez préparé à l'avance voilà après euh, le manque de motivation parfois on n'a pas envie de cuisiner mais surtout euh, dans le manque de motivation on se dit bon là j'en ai marre de manger mes légumes euh, surtout quand on n'a pas l'habitude on a envie de manger euh, des aliments plaisir, des repas plaisir. Donc là, ce que je vous propose, c'est de travailler cette association plaisir et légumes, c'est possible, plaisir et diététique, c'est possible. Donc vous pouvez prendre le temps aussi de vous préparer un menu plaisir. En respectant votre équilibre alimentaire quel qu'il soit quel que soit le programme alimentaire que vous avez décidé de mettre en place mais voilà moi je sais que voilà j'aime bien le bœuf bourguignon euh, j'aime bien un croque monsieur ou alors je sais pas ce que vous pouvez aimer j'aime bien une fondue de poivre à voilà, la crème enfin peu importe comment intégrer ces plats dans un équilibre alimentaire avec des petites recettes allégées c'est tout à fait possible et donc pareil vous préparez votre liste de courses associées comme ça les semaines où c'est un peu plus dur vous n'avez pas trop envie euh, et bien au moins vous sortez ce menu plaisir et vous savez que là vous allez vous faire plaisir donc ça va rebooster votre sécrétion de sérotonine donc rebooster derrière la motivation et bien sûr ben, vous allez donc continuer de mincir en vous faisant plaisir c'est quand même top ça Ensuite, pour les périodes où vous pouvez vous retrouver un petit peu stressé et sujet aux envies de grignoter, voire même aux compulsions alimentaires, déjà, ce que je vous conseille, c'est de faire une cure en micronutrition pour euh, calmer ce stress, pour stimuler encore cette sécrétion de sérotonine qui va vraiment permettre de vous détendre de vous déstresser et qui vous aide à prendre du recul donc voilà c'est comme ça c'est plus facile de prendre des décisions face à des situations stressantes donc les cures que vous pouvez faire du magnésium qui a un bon équilibre en nerveux prendre le matin et le soir au coucher ça peut aussi vous aider à apaiser le sommeil et des cures de rhodiola et de griffonia ce sont deux plantes qui agissent en interaction dans le processus de sécrétion de la sérotonine et surtout dans le processus de rééducation cérébrale pour que le cerveau fabrique tout seul sa sérotonine donc ça c'est vraiment un protocole qui marche très bien en micronutrition pour vous aider tout de suite à relativiser et à vous sentir moins stressé après dans le cadre des compulsions alimentaires ou des envies de grignoter même vous pouvez d'ailleurs retrouver la vidéo sur les aliments amis parce que c'est ce que je vais vous conseiller de vous préparer des petites portions de ce que vous aimez ça peut être euh, des petits morceaux de, de pastèque ou d'ananas selon la saison ça peut être euh, des petites crevettes décortiquées ou on avait vu aussi euh, des petites moules au vinaigre voilà d'avoir des aliments sains pauvres en calories qui vont vous permettre de pouvoir manger quand vraiment vous avez envie de grignoter parce qu'il est indispensable de ne pas priver son organisme de ne pas créer des frustrations car ces frustrations vont induire derrière des sécrétions hormonales euh, donc des hormones comme le cortisol voilà des hormones qui sont plutôt des hormones du stress alors qu'à la base on est déjà stressé et on essaye de, de contrecarrer ça donc pas de frustration pas de privation on a faim on mange un petit quelque chose, on mange quelque chose pauvre en calories, soit une portion pauvre en sucre, soit on avait vu aussi le petit carré de chocolat noir à 90% de cacao, ou si on est plutôt salé, voilà, des petites crevettes, des petites moules, des aliments vraiment très pauvres en calories. Voilà, donc là nous venons de voir quels étaient les différents outils secours que vous pouvez utiliser en cas de différentes situations. Pour résumer, on a les aliments pratiques et presque prêt à consommer quand on n'a pas trop le temps je rappelle les légumes bocaux etc ensuite se préparer des petits menus pour les sortir quand on a pas le temps de s'organiser, que ce soit un menu pratique, que ce soit un menu plaisir quand des fois on a besoin de manger quelque chose de bon, quelque chose qui nous fait envie et puis avoir toujours en stock du magnésium marin, rhodiola, griffonia en complément alimentaire et des aliments amis, donc euh, des fruits pauvres en glucides, pastèques, melons, euh, ananas euh, quand c'est l'hiver euh, ou alors euh, des, des petites crevettes par exemple euh, prêtes à l'emploi je vous propose de vous retrouver dans la prochaine vidéo dans 15 jours pour, euh, toujours dans cette saga motivation, apprendre à gérer vos sorties. Je le disais tout à l'heure, il est important de ne pas créer de frustration, de ne pas se priver. Donc quand on sort, on sort. Et puis je vais vous donner quelques conseils pour bien rééquilibrer votre alimentation euh, juste après ou juste avant vos sorties de façon à ne pas prendre de poids. Et donc de continuer à atteindre vos objectifs. Hein. Abonnez-vous à la chaîne Saufraîchins indiète toujours pour des conseils de nutrition, pour des idées recettes. Pensez à activer la petite cloche. Et puis je vous dis donc à dans 15 jours et surtout régalez-vous bien <tousse>